Je vous présente maintenant le système d'irrigation paysagement. Je vais vous présenter toutes les pièces qui vont dedans, qui sont incluses. Premièrement, on a le guide d'installation ici, qui est assez bien expliqué. Euh, vraiment, euh, on voit très clairement euh, comment utiliser nos choses. Par contre, n'oubliez pas là, okay, que d'un endroit à l'autre, les paysagements, vos, comment vous mettez vos fleurs, c'est pas pareil d'une place à l'autre. Donc, utilisez votre imagination puis amusez-vous avec vos produits. Première chose qu'on a pour nos connexions. Ici, on a les connecteurs qui vont aller pour la filtration de l'eau, la régularisation. Ici, on a le petit branchement qui va passer de notre hausse à jardin à nos fils connecteurs ici. Parce que ce qui arrive, c'est que les fils, le filage qui va après le boyeur jardin ce n'est pas le même que nos filages que nous, on a ici. Donc, cet, cet adapteur-là, c'est très important. Ensuite de ça, là, on a le manomètre ici, euh, un T, un union, le filtreur, régulateur, plein de petites pièces comme ça, là, que c'est écrit comment l'assembler. Suivez les directives, puis vous n'aurez pas de problème du tout. Pour pouvoir faire notre connexion, OK, là, on va connecter notre boyau à tout ça. Et puis, en s'en allant, là, on peut dire, OK, donc, mon arrivée d'eau, je veux m'en aller là. On fait un coude, un Donc, toutes les petites pièces ici vont vous servir, là, à faire, à diriger vos, euh, votre irrigation. Donc, on a des unions, des unions avec valve, des coudes, des T, les fins de ligne. Et on a les petits piquets pour maintenir le boyau au sol, Ensuite de ça, dans la partie euh, qui est plus euh, fine, technique, on va aller avec ici, ce communément, on appelle ça le spaghettis, c'est le jargon euh, d'irrigation, petit boyau. Euh, on a encore là la même chose, des unions, des coudes, des thés. On a aussi les petits bouchons, parce que, veut, veut pas, des fois, on pense qu'on va arriver à telle place, Là, oh non, on s'est trompé, on peut enlever la section, boucher avec le petit bouchon et on repart un peu plus loin à l'endroit qu'on désire. On a aussi des petits piquets de soutien pour notre spaghetti. Ensuite, ici, on a nos gicleurs, bien pas les gicleurs, les gicleurs, c'est ça ici, je m'excuse, gicleurs. Ça ici, c'est les goutteurs. Les goutteurs, c'est 0,5 gallons par heure ou on a un gallon par heure. Donc, on va stratégiquement utiliser le 1 gallon par heure à l'endroit où nos fleurs ou nos plants vont avoir besoin de beaucoup plus d'eau. Donc si on a une sorte de fleur que elle aime plus un petit peu la sécheresse, euh, on va utiliser nos 0.5 gallons par heure. Dans nos plants qu'on a besoin de plus d'eau, on va utiliser nos 1 gallon par heure. Comme je disais tantôt, on a aussi nos gicleurs ici. Maintenant que je vous ai présenté tout ça, on s'en va installer ça. OK, là, j'ai tout installé mes pièces sur la table. Euh, Puis là, il faut un minimum quand même de planification. Parce qu'on a beau dire que, euh, oui, on peut enlever et recommencer, ça, c'est super fun avec ces pièces-là. Sauf que le but de la chose, on ne veut pas toujours travailler en double non plus. Donc, là, j'ai tout étendu mes choses, puis je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je voudrais faire, puis comment je vais le planifier. Donc, ok, mon arrivée d'eau arrive ici. Ok, Le plus que je vais faire, c'est que je vais essayer de camoufler le plus possible mes boyaux. Donc, ici, je vais installer mon régulateur de pression, euh, mon petit filtreur, etc. Et je vais pouvoir commencer ma ligne et remonter le bord de mon premier bac. En fait, c'est que j'ai deux bacs comme ça, ok? Ces bacs-là, d'Amérique sont confectionnés, ça prend beaucoup plus d'eau que euh, d'autres stations que j'ai. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici mes goutteurs qui sont un gallon et dans celui-là. Après ça, j'ai euh, autour de ma cabane de spa. Là, autour de la cabane de spa ici, Là, je pourrais peut-être essayer les gicleurs. D'après moi, les gicleurs fonctionneraient très bien ici. Euh, donc, je vais installer un peu de gicleurs ici et là. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement euh, installer des bacs à fleurs ici et là. Donc, je vais pouvoir garder mes petits, euh, petits goûteurs qui, eux, sont... Euh, 0.5 gallons. Eux autres, pour les bacs à fleurs, sont parfaits, ça ne met pas trop d'eau, puis je vais pouvoir garder mes, euh, mes goutteurs de 1 gallon dans mes bacs à fleurs. Ensuite de ça, en n'étant pas décidé encore, quand je vais faire toute mon, mon installation, bien, en tout temps, je peux enlever euh, ma fin de ligne ou euh, des choses comme ça et mettre un coude ou installer un thé. Et continuer ma ligne euh, d'installation. OK. À côté de mon bac qui est ici, je vais probablement mettre un autre bac à fleurs pour me faire un coin. Mais je ne t'ai pas décidé encore. Mais ce n'est pas grave parce que quand je vais faire ma ligne conductrice en bas à terre ici, je vais pouvoir en tout temps faire une coupure, mettre un T et remonter un boyau pour aller mettre dans mon bac que je vais mettre ici si je décide d'en mettre un. Après ça, mon boyau, je vais le faire glisser tout le long ici de mon tapis pour pouvoir venir installer ma, mon autre section. OK, ici, j'ai ma deuxième section que je veux irriguer. Donc, comme je disais tantôt, je vais amener euh, mon boyau ici. Je vais essayer de camoufler le plus possible pour ne pas le voir. OK, on dans le fond esthétiquement que ça soit joli. Ici, comme je pense que ça va bien aller, je vais installer les gicleurs de 360 degrés. En quelque part, ce n'est pas bien, bien grave si ça arrose un peu mon gazon. ok. Euh, tandis que ma troisième section, il y a de l'asphalte, donc je vais plus utiliser mon, euh, mes gicleurs à 180 degrés. Ok. Ici, j'ai ma troisième section que j'aimerais irriguer. Par contre, je ne sais pas encore si je vais la faire tout de suite ou pas. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que euh, je peux en tout temps euh, prendre euh, ma fin de ligne que je vais faire tantôt là-bas et puis euh, remettre un coude ou un thé et puis continuer ma ligne et apporter l'irrigation à cette section-ci. OK, donc on va commencer par installer notre téflon, okay, euh, pour empêcher qu'il y ait trop de dégoûtement d'eau. Cette pièce ici, il okay, faut faire attention, ok, parce que les pièces en brasse et les pièces en plastique, euh, de temps en temps, euh, ils ne fonctionnent pas bien ensemble. Okay? Fait il faut vraiment prendre le temps, même peut-être aller par l'arrière à l'avant, vraiment le fixer droit et ensuite on va pouvoir tourner et fixer le tout. Ensuite de ça, on va continuer en installant le régulateur de pression, vous voyez, il y a une flèche ici, donc il faut suivre de la manière que la flèche indique. Okay? Donc, on va encore installer notre teflon. On installe le régulateur de pression. Et maintenant, on va installer notre union ici. Et installer le thé pour pouvoir mettre notre dévimer. Comme vous voyez, on dit toujours comme tantôt, là je parlais du brass avec le plastique, c'est encore la même chose. Il faut faire vraiment attention comment on part parce qu'on est porté à partir croche un petit peu. Donc quand vous ne le sentez pas, que ça visse bien, forcez les pas, recommencez à la place, sinon vous allez euh, briser euh, l'installation. Et on finit avec le connecteur qui va s'installer lui sur le boyau. prendrait une paire de pinces et on visserait assez solidement pour être sûr qu'il n'y a pas d'eau qui va se répandre partout. OK, maintenant qu'on a fait notre montage, ok, ici, j'ai ma hose à jardin qui est ici, donc je vais la fixer sur mon montage qui est ici. On va se mettre droit et s'assurer que rien va couler. OK, donc ici, c'est bien installé. Maintenant, OK, moi, j'arrive ici. Je veux faire monter mon boyau le long de ma boîte. Donc, je vais me couper un bout d'à peu près euh, 10-12 pouces pour venir me connecter ici. OK, maintenant, on est prête à commencer à faire l'installation des boyaux. Euh, donc, juste faire attention ici, là, les adaptateurs, OK, ça se visse et ça se dévisse. Donc, pour l'installation, on le dévisse au complet. On va insérer le boyau. Je vous le dis, c'est un petit peu raide à faire, sauf que c'est important que ça soit raide, justement, pour que ça soit bien fixé. Ici, comme ça. Et je vais refixer ici en vissant. Et là, c'est bien placé comme ça. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec le coude. Je redisse le tout. Là, par contre, je veux que ça soit bien aligné. Je ne veux pas que ça, ça soit par terre comme ça. Fait que, je peux redévisser un petit peu. On va le fixer droit. Et, je revisse le tout, ici. Maintenant, moi, je, tantôt, je vais l'accoter comme il faut. Pour l'installation, pour l'instant, je vais le prendre encore comme ça. On peut essayer de déplier un petit peu, le parce que sûr que dans la boîte, le boyau est roulé. Donc, on va le mettre un peu plus droit pour installer ça ici. Il est bien ici. Et puis, je vais venir installer ça comme ça ici. OK, là, euh, j'ai pris en quincaillerie, OK, euh, des U comme ça pour que mon boyau euh, soit fixé euh, sur mon bac. Euh, et maintenant, je vais installer euh, le bouchon de fin de ligne, parce qu'après ça, je vais partir mes, euh, mes mini-tubes, mes spaghettis, comme on dit, là, euh, à partir d'ici, et je vais les amener dans mon Donc, là. Donc, on peut maintenant commencer à installer nos euh, mini-tubes. OK, maintenant, on va commencer à installer pour mes fleurs ici. Comme j'ai dit tantôt quand j'ai planifié mes choses, je vais prendre mes goutteurs qui font un galon. Je m'en suis sorti sept. Ma ciboulette, elle n'en a pas besoin. Donc, j'ai mon perforateur ici, mes petits unions qui vont connecter de mon boyau à mon mini boyau. Et puis, mes petits bâtonnet qui va fixer le tout. Donc, on va commencer à dire, ok, bon, lui, je le veux ici. Ok, maintenant, je vais mettre... Ok, maintenant, je suis prête à perforer et à mesurer mon boyau. Donc, je vais le laisser tomber par terre. Je veux aller mettre ça ici. Je vais passer en dessous de mes plans, comme ça. Donc, je vais l'installer à peu près comme ça ici. Et je vais aller pouvoir le couper ici et perforer mon boyau avec ça pour pouvoir l'installer. OK, maintenant on est prêt à perforer notre boyau. OK, donc je peux m'installer. Je peux m'installer ce côté-là, ce côté-là, comme je veux, parce que de toute façon, là, j'en ai 6 à installer, 6, même 7. Donc, je pourrais euh, m'en aller ce côté-là ici. Perforer comme ça. Oups, comme ça, on le retire. Je prends ma petite union ici. Là, il faut quand même que ça fasse un clic, ok parce que si c'est trop facile, ça va gicler de partout puis euh, ça ne sera pas le fun. Là. Donc, on a installé l'union ici. On va maintenant l'installer dans notre mini-tube. Encore une fois, ce n'est pas facile facile, parce qu'il faut que ça soit solide. Donc, on devrait être bon comme ça ici. On va maintenant monter notre tube. J'essaie de le passer en dessous de mes fleurs. Je vais maintenant installer ce bout-ci. Et maintenant, je vais pouvoir le fixer sur mon petit bâtonnet comme ça. Et puis le mettre ici. Donc, quand je vais faire partir mon système, eh bien, la goutte va tomber euh, au niveau de la base du plat. OK, maintenant que nos bacs euh, ont été faits, OK, j'ai tout installé euh, mes goutteurs dans mes bacs en bois, que, euh, comme on a fait tantôt, j'ai continué ma ligne par terre. Euh, C'est sûr que la meilleure manière été de euh, creuser le sol et de l'enfouir au sol, mais euh, pour vous montrer comment ça a été installé, j'ai juste mis euh, des pins comme ça, là, ce qu'on appelle euh, les broches en L, qu'on vend chez du bois, et puis j'ai continué ma ligne comme ça. Comme je vous dis, la meilleure manière aurait été que j'enfouis le tout. Là, j'ai continuer avec des coudes, des tés. Ensuite de ça, je vais être maintenant rendu à l'installation de mes gicleurs. Donc, je vais stratégiquement choisir des endroits où mettre mon gicleur. Ça, en passant, ça se défait, là, si vous voulez le, le défaire, ça se déclipse de sur... Le petit poteau. Donc, je vais en mettre un ici. Ok, donc je perfore mon boyau. Je mets mon union et mon petit bout de mini tube spaghetti. j'installe maintenant sur mon gicleur. Et voilà, le tour est joué. Je vais pouvoir continuer ma ligne comme ça, tout installer ça, et puis après ça, je vais pouvoir le faire partir. Là, ici, j'ai mis un gicleur 360 degrés, comme je vous ai expliqué tantôt pour que ça fasse un bon cercle ici. OK, maintenant que tous mes petits sprinklers ont été installés, mes petits goûteurs, on va faire partir l'eau pour voir si ça fonctionne bien. Voici maintenant les gicleurs. Vous voyez, ça fait un beau parapluie. Vous voyez maintenant les résultats, après un mois et demi d'installation de l'irrigation, comment les fleurs euh, sont rendues plus grosses et plus belles. On va aller maintenant voir les fleurs qui avaient les gicleurs. Vous voyez, présentement, on a le gicleur à 360 degrés. Donc, lui, il éparpille de l'eau euh, partout. Ici, on a le 180 degrés, fait que lui, c'est à la devanture seulement. Ils sont tous ajustables, que ce soit un 360 ou un 180 degrés. Qu'est-ce qui est aussi possible de faire? Là? Vous voyez, ce gicleur-là, là, le gicleur n'est pas totalement à sa pleine capacité. fait, qu'on peut diminuer ou augmenter la pression à partir de la petite valve qui est ici. Moi, je ne mets pas à la pleine capacité parce que je ne veux pas que ça s'en aille euh, ailleurs que dans mon bac. Fait que Je le laisse comme ça, ça fait mon affaire. Toutes mes gifleurs euh, s'unissent un à l'autre et puis ça les règle partout dans mes fleurs. Je vous remercie d'avoir écouté notre capsule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, toute l'équipe de Dubois Rénovation se fera un plaisir de vous répondre.